Moi la sœur de Barbie, j'aimerais tant Je suis Midge, moi c'est Nikki et voici Teresa Alors c'est toi la meilleure amie de Malibu Et toi tu es la meilleure amie de Willow, c'est bien ça Attendez, attendez, je deviens quoi moi Sérieusement, je suis qui Est-ce que Barbie est prête On va l'emmener à la plage C'est bizarre ça, moi je l'emmène au musée du macramé de Malibu J'ai senti de la tension dans l'air alors je suis venue à toute vitesse hmm. Tu pourrais aller avec Barbie au musée du marcassin demain plutôt euh, non, c'est le macramé Battez-vous, battez-vous, battez-vous Vous vous disputez pour savoir qui est la meilleure amie de Barbie C'est moi C'est moi C'est moi Ce n'est sûrement pas moi Je peux vous aider ouais, ça à super Qui est la meilleure amie de Barbie je vais vous poser des questions et celle d'entre vous qui aura le plus de bonnes réponses sera couronnée meilleure amie de Barbie. Alors là, je ne voudrais pas me vanter, mais c'est dans la poche. Je connais Barbie depuis l'âge des couches culottes. Moi, j'ai l'impression de l'avoir connue dans une vie antérieure. J'envoie tellement de textos à Barbie qu'elle garde un portable rien que pour moi. Attention, question suivante. Que fut le 37e métier de Barbie Thèse de l'air. Je pense qu'à notre époque, on dit plutôt assistante de vol. On n'est pas censé répondre avec un seul mot. Un point pour mille. Si Barbie était une crème glacée, à votre avis, quel goût aurait on Rose, bien sûr Euh, non mais rose, c'est pas un goût. 1959 Son second prénom est Millicent. Sucre, épices et... Chlorure de polyvinyle. à égalité Plus ou moins C'est donc cette toute dernière question qui déterminera l'identité de la meilleure amie de Barbie Vous pouvez tout gagner, vous pouvez tout perdre Ou regardez ce qu'il y a derrière la porte 3 Derrière la porte 3, la porte 3 Pitié, c'est forcément un prix de consolation Dernière question Mais qu'est-ce qui se passe Barbie, elles se battent pour savoir qui est ta meilleure amie Moi je trouve ça complètement grotesque Mais elle voulait absolument qu'il y ait une gagnante alors Quoi elle croit qu Elles croient toutes qu'elles sont ta meilleure amie Barbie Mais vous êtes toutes mes meilleures amies J'étais sûre qu'il n'y avait rien à gagner Quelqu'un veut entendre la dernière question Vas-y, envoie Au cours de quelle année Barbie a-t-elle reçu son premier nombril C'est quoi un nombril mmh. Même moi je ne m'en souviens pas Mais moi oui Quoi aurait pu gagner, Ken. Oh. C'était il y a 13 ans. Vous le sauriez comme moi si vous aviez lu la barbie Pedia! On parle forcément de moi quelque part. Ouais, toujours... Barbie, je voudrais que tu me rendes un petit service. Peux-tu m'apprendre comment faire pour être comme toi mon plan est très simple. 1. Voler les secrets de Barbie. 2. Remporter le défilé de mode de Malibu. 3. Filer avec Ken sur son yacht quand il l'aura largué. Simple et efficace. D'abord, le défilé sous les projecteurs. C'est une question de confiance en soi. Souviens-toi, pense que tu es fabuleuse. J'ai toujours adoré jouer les professeurs et aider quelqu'un à s'améliorer Et puis chez Raquel il y a tellement de choses à améliorer que... Euh, attendez, j'ai pas voulu dire ça <rire>